De salut, prélude à l'énantissement, celui d'un nouveau monde. Nul ne savait comment ni pourquoi l'arbre du chaos était apparu. De ses branches, étirées jusqu'aux cieux et jeté sur le monde une vaste toile tombant en les cœurs les plus beaux. Lorsque les ténèbres couvriront le monde, la porte du chaos s'ouvrira. The princess has returned! Princess, you're back early! Without you, I was about to die of loneliness. You're teasing me. Am I? You know how shy I am. I'm sorry about that. To tell the truth, It's serious business that there's reason to believe something happened at Dogstone Castle The banishing place You can't be serious I know What happened there Right now That's anybody's guess. Then we need to act immediately. Exactly. I need you to go to the castle and check on its... I'll start preparing. I knew I could rely on you. What is that? Stand back, Salut Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis aperçu que j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu. Et je me suis dit pourquoi pas le continuer, essayer de le continuer, voir si ça vous plaît ou pas. Nous sommes sur Shadow, c'est un jeu qui ressemble à un Hearthstone euh, mais d'un autre design, d'une autre, autre façon mais qui ressemble totalement parce que c'est le même système avec les, les cartes, les bonhommes et tout, qu'il faut, qu faut détruire le monstre adverse, voilà. Tout en... tout en essayant de, de jouer les meilleures cartes. Et c'est gagné Le plaisir était tout mien. D'où est-ce que le créateur est venu Je ne sais pas. Mais quelque chose est j'ai une malheur. S'il vous plaît, départs as soon as you can. Si plus de ces créatures devaient apparaître dans mon absence. Je vais garder close by. Entre leurs blades et mine, je serai safe. Understood. Fais-moi, princesse. Nous passons à la rencontre imprévue. Alors, bon, je vais prendre ce qui est recommandé la princesse. Euh, Gourmets, voilà. Nous allons continuer cette histoire. This looks dire. No guards in sight, and the coffin's wide open. You are not permitted here. State your business at once. Urias Formond. I am no other. You're awake. ces bistes sont sous votre commande. Excusez-moi. Ne jouez pas innocent. Comme un ennemi de la Croix. Vous devriez mourir. Premier. prépare Ok... Bon, là, il y aura beaucoup de scénarios et peu de. Et peu de, de gameplay euh, voilà si jamais ça vous plaît je continuerai vraiment ce let's play voilà euh, c'est ce quand est sympathique de voir les personnages comme ça pour, pour l'histoire et tout faire toute l'histoire ça peut être plutôt pas mal je pense euh, et là il faut choisir celle qu'on ne veut pas non celle qu'on veut pardon celle qu'on veut dans j'ai pris un peu la plus grosse voilà le fait de le tuer comme ça puis le comprendre et on a euh, plus Plusieurs tours pour pouvoir réussir à le tuer. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein. Moi, ça va super. Voilà, je vais essayer de vous faire des petites vidéos euh, ordinateur si, si je trouve les, les jeux à faire. Il euh, y a League of Legends. Je sais pas si ça vous plairait. Vous voulez que je retrouve mon compte ou refaire un compte parce que vu qu'il faut se connecter bien à Riot, je sais pas comment faire. Euh, je pense qu'il faut que je recrée un compte. Il euh, y a eu Airstone bah, en question, auquel il bah, faut juste que je retrouve aussi mon compte. Euh, si jamais ça vous plaît, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez des vidéos sur ces jeux-là. Après, si vous avez des jeux en, en particulier, que vous voulez que j'essaie de faire en vidéo, bah, Parce que le PC, a l'air d'être assez puissant pour les jeux. Alors, tant mieux. Euh, après, bon, pas des jeux payants, parce que je ne pourrais pas les payer. Mais des jeux gratuits que je pourrais installer, voilà. Mais pas des jeux de guerre. Ce sera trop compliqué pour moi Donc j'ai pas la vue de vue euh, Sur euh, clavier Alors euh, Voilà Alors Lui a mis des trucs Ok il m'a tué okay, Voilà c'est à moi Évolution possible Mais là c'est ça que je ne sais plus comment on fait l'évolution euh, possible Parce que la toute première vidéo de ce jeu là Il y a pratiquement un an J'avais um, appris à comment évoluer le, le personnage bah, la carte, mais je ne sais plus comment on fait, alors je ne le fais pas, je ne sais pas comment on fait. Alors c'est pas grave, il lui reste 5 PV, si je veux. non 4 PV, je crois. Ouais, c'est 4 PV qui lui reste, et euh, lui il va nous détruire, non, il met une carte, pardon, oui, il va nous détruire une, une carte, c'est dans sa raison. et nous allons le terminer quelques petits temps en enfin, d'abord on va jouer des cartes bien sûr et après bon, on va le tuer hein. on va le massacrer voilà c'est le début c'est assez simple de gagner facilement alors ça part voilà. après si jamais vous avez des idées de vidéos que je fasse et tout n'hésitez surtout pas que ce soit sur Roblox ou euh, des jeux PC ou autre ou des jeux téléphones aussi n'hésitez surtout pas après les vidéos pest j'en fais pas, c'est plus des, des lives que je fais. Euh, et puis euh, voilà. You are a I beg your pardon. My hours have been stolen. And so I must spend them with great care. Urias, wait! Time to change outfits. <laughs> Do I have to, princess? I'm kidding, ha, ha ha Your birthday is coming up soon, isn't it? We should celebrate. You have more important business to attend to. Erica, you're always so bashful. Let me give you something you've wanted. That is a gracious offer, but to be in your service is gift enough. Let's finish getting ready. Et voilà, une courte vidéo va s'achever ici, j'espère que ça vous aura quand même plu. On fera la suite si ça vous plaît. le numéro 3, choc, euh, voilà, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de gameplay cette fois-ci, mais euh, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo, et je vais vous dire à la prochaine